Pour le monde, nous, l'élection, nous l'avons. pas Mais nous disons que l'élection est secondaire par rapport aux conditions de vie. Et quand on un peu partout, il n'y a pas de route. Mais vous savez, ce qui parlent d'élection aujourd'hui et qui sont de pouvoir, qu'ont-ils fait pour résoudre ce problème Nous ne pouvons pas largement bien parler d'élection que si les conditions de vie des populations sont réunies. Vous savez comme moi que le gabonais lambda attire le diable par la queue et parler d'élection pour élection, en fait, ça ne fait pas un de Aujourd'hui, euh, je peins que sur le les quartiers, il y a encore des parents d'élèves qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants à l'heure où ils Ils ont encore des enfants à la maison parce que faut de des moyens et l'État ne leur offre pas cette possibilité Pour aller aux élections, nous aurions dû et maintenant le rappelé passer par une transition politique. Une transition politique qui permettrait effectivement d'apaiser les climats politiques parce qu'il faut le savoir, est pratiquement bloqué. Nous sommes dans une crise généralisée à tous les niveaux. Le panier de la ménagère a pris un coût énorme pour simple fait que euh, les tenants du pouvoir ne peuvent pas suivre la mer pluriane.